Nous allons parler maintenant du, du numérique comme euh, un outil responsable et souverain des questions euh, d'actualité. Plus que jamais, euh, elle se pose pas seulement dans le numérique éducatif, bien évidemment, mais elle se pose beaucoup dans le numérique éducatif, je veux dire d'une manière importante. Pourquoi ben Parce qu'on parle de données de mineurs, d'enfants, euh, des données euh, qui doivent être absolument, complètement... Euh, Sécurisé. On parle aussi d'usage responsable du numérique de la part de chacun des acteurs, des acteurs institutionnels, des enseignants, des chefs d'établissement et évidemment des élèves et des familles. On sait aussi que l'usage du numérique se modifie. Donc, il y a plein, plein de pratiques. On va parler de choses assez différentes. Je demanderai à tous de donner des exemples d'être précis, d'illustrer vos propos afin que, euh, voilà, on se représente tous bien, euh, de quoi on parle, sachant que vous, euh, vous prenez la parole tous, eh bien, euh, d'endroits de, assez différents les uns des autres, c'est pour ça qu'on vous a réunis. Je vous présente euh, rapidement, puisqu'on n'a qu'une heure, je le redis. Alors avec nous, euh, Estelle Guette, proviseur adjoint du lycée de Rambouillet, c'est le lycée Bascan, euh, Laurent Leprieur, sous-directeur du socle numérique à la direction du numérique pour l'éducation Florent Sylvestre je donne la liste telle qu'elle m'a été donnée hein. responsable de l'environnement numérique des collèges du département des Hauts-de-Seine Fabrice Molot, délégué à la protection des données pour l'académie est-ce euh, que vous pouvez me faire signe quand je dis votre nom parce que c'est vous, protection des données euh, Benjamin Viau voilà, merci. Cofondateur de Benelu, président de HeadTech France. On en a parlé tout à l'heure de la EdTech, c'est un, un secteur sur lequel euh, euh, on compte aussi euh, en France. Et enfin, et je crois que c'est important que vous soyez là, euh, Bernard euh, Ourganlian, bonjour. Vous êtes euh, directeur technique et sécurité de Microsoft France, un partenaire important, mais pas unique, hein, mais important pour l'éducation euh, nationale. On en profite euh, pour euh, dire que, voilà, cette rencontre euh, est filmée. Nous aussi, nous produisons des, des données aujourd'hui euh, et ça va permettre aux gens de nous regarder en direct et aussi euh, en différé. Euh, en tant que chef d'établissement Estelle Guette, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez euh, vécu le, le confinement, euh, la continuité et finalement, euh, quelle euh, réflexion euh, ça vous a inspiré sur euh, ces services euh, en ligne que vous pou pouviez proposer aux enseignants et aux élèves Et aussi, est-ce que vous les connaissiez Est-ce que vous avez, vous êtes servi hein, des, des données que vous aviez Est-ce que, est, est -ce que est le bon. bouton est vert Oui <rire> C'est bon. Parfait. Donc, euh, le confinement a, a débuté surtout euh, de manière euh, assez instantanée. Et il a fallu... Euh, nous, on a eu une première phase surtout de, de reconnexion, enfin, plus exactement de vérifier que tous les élèves et tous les parents pouvaient se connecter à l'espace numérique de travail de l'établissement. Donc, ça a été une phase importante du début du confinement en ce qui nous concerne. Et puis, euh, après, on est rentré un petit peu plus, euh, je dirais, euh, avec le recul sur euh, les pratiques des enseignants qui ont été très réactifs, très inventifs dans leur euh, dans leur manière d'aborder la continuité pédagogique. Ils ont utilisé et les outils de l'ENT et les outils qu'on pouvait leur mettre à disposition, mais aussi des fois, effectivement, en fonction de leur niveau de connaissance des, des outils extérieurs. Et petit à petit, on est revenu sur ces pratiques avec eux tout au long du confinement. Euh, ce qui a été aussi difficile à gérer lors du confinement, ça a été la charge de travail, charge de travail des élèves, mais charge de travail aussi des enseignants, qui ont voulu euh, fonctionner comme d'habitude, alors qu'une heure de classe en virtuel, avec le travail à côté, c'est beaucoup plus lourd, et pour eux, et pour les élèves. Et donc ça a été aussi à un certain moment de faire des points pour prendre du recul par rapport à ça et euh, trouver le bon rythme pour tenir sur la distance. Parce que le numérique devrait permettre de mieux s'organiser collectivement. On voit que c'est voilà. un point de, de réflexion. C'est aussi un retour d'expérience de la part bah, de vous et puis euh, des utilisateurs. Euh, on a proposé euh, de nouvelles offres de services en ligne aussi du côté euh, de l'éducation nationale. Laurent Leprieur, comment, comment se sont orientés vos choix euh, à ce moment très précis, euh, on construit. Alors, c'est ce dont on a discuté avec les pilotes de cette table ronde, parce que moi, je n'ai pas préparé toute seule, hein, j'ai été aidée par des pilotes. Euh, on a parlé de cette construction euh, d'une offre un peu renouvelée, euh, à cause, et aussi grâce un peu, peut-être, ça va nous faire avancer, euh, du confinement et de l'absence d'écoles physique. Oui, alors je ne vais pas revenir sur tout, tout ce qu'on a dû mettre en œuvre euh, au moment du confinement. D'ailleurs, le confinement, euh, on, on en a préparé certains aspects euh, quelques jours, semaines avant qu'il soit décidé. Pas forcément sur, le, sur les champs qu'on va aborder totalement aujourd'hui, mais je vous rappelle que le, le ministère avait mis en place notamment des solutions de continuité pédagogique avec le CNED. Euh, le principe de base pour assurer euh, le confinement était que l'enseignement se prolonge évidemment au travers des solutions de NT mises en place par les collectivités territoriales et l'éducation nationale. Et puis, euh, il est apparu rapidement, une fois qu'on s'est intéressé euh, déjà aux, aux premiers aspects de, de fournir aux académies, notamment la capacité à, à maintenir une continuité administrative, le télétravail, euh, de mettre en place y compris des, des ressources téléphoniques pour mettre en place des guichets d'appel pour que les, les Français en première ligne puissent trouver des solutions de garde pendant qu'ils étaient dans les hôpitaux ou ouais. euh, en train d'oeuvrer pour le pays pendant la, la durée du confinement. Euh, quelques, quelques jours après ce confinement, effectivement, euh, rapidement, on a vu un, un périmètre important quand même, notamment situé dans le premier degré, où il y avait des, des manques en matière d'outils pour assurer la continuité des élèves, euh, de par l'absence de projets ENT généralisés sur le premier degré, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a de nombreux portés par les collectivités territoriales, mais on avait décelé rapidement un manque, en tout cas sur ce sur ce périmètre-là. Euh, le confinement nous a permis finalement d'accélérer un projet qu'on avait euh, élaboré avec les, les délégués académiques au numérique et les DSI, qui visait euh, en fait à construire une offre nationale d'outils essentiels, jugés essentiels, euh, par allotissement de responsabilités euh, par académie. Euh, en vue de, de, de produire une offre de ces services essentiels, euh, avec une montée, euh, une montée en gamme et avec, euh, quelque part, une offre complètement nationale. Euh, nous avions déposé un appel à projet en ce sens euh, en septembre 2019, euh, avec un allotissement à différentes académies pour euh, porter des services donc qui pouvaient être euh, des services de partage de fichiers, de partage de vidéos euh, notamment. Euh, et donc, en fait, on a, on a été amené à mobiliser euh, tous les acteurs qui avaient répondu à ces appels à projet euh, alors que l'instruction avait démarré depuis le mois de janvier pour euh, bah, complètement accélérer cette mise à disposition pour l'ensemble des agents et notamment plus particulièrement le premier degré. Et on a fait également appel à des, à des volontaires parmi les équipes informatiques et les équipes des délégués acadé acadé académiques au numérique. Donc, en gros, euh, on va dire à peu près 35 personnes euh, se sont mobilisées et en 8 jours nous avons déployé euh, une offre qui comprenait ben, de quoi partager des fichiers, de quoi partager des vidéos, de quoi collaborer à plusieurs mains, notamment. Euh, et pour euh, satisfaire à ce besoin pour coordonner ces 35 personnes et fournir les services euh, très rapidement, euh, nous sommes retournés vers les, les fournisseurs de cloud français, euh, notamment, et on va les citer, puisque au moins une société a été citée dans la salle, donc c'est OVH et Scalway, avec qui nous avons bien collaboré et qui nous ont mis à disposition des ressources. On en a évidemment loué également. Et ça nous a permis en huit jours de poser à peu près 500 serveurs pour construire cette offre nationale avec 35 Voilà. Donc on a fait preuve finalement dans ce confinement à la fois d'une réactivité, une phase d'accélération de nos propres projets... Et y compris euh, bah, en, en mettant en œuvre des solutions qu'on n'avait pas spontanément. Alors, c'est pas qu'on les avait pas en regard, bien au contraire, mais en tout cas, on a été les chercher euh, très rapidement pour euh, bah, apporter des solutions euh, aux agents. Et les services qui ont été proposés avaient été, euh, en tout cas, diagnostiqués par. Euh, euh, mes collègues de l'autre sous-direction de la direction de éducation qui s'occupe des usages numériques et plus particulièrement pédagogiques et en lien avec les DAN, les délais acadé académiques au numérique des, des, des recteurs. Florence Silvestre, on a beaucoup parlé des, des collectivités locales et, et continuons sur... Euh... Cette, cette offre en fait est-ce que le moment du confinement pour vous aussi et est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique d'ailleurs ça a été un moment important pour mettre plus de, de choses à disposition des usagers quel retour vous avez eu oui alors effectivement nous avons été très réactifs pour mettre en œuvre les services dont avaient besoin à la fois les familles, les enseignants les collèges, les élèves pour maintenir ce lien dans situation d'éloignement physique. La réactivité, l'accélérateur, ça aussi, on partage beaucoup. Il y a eu une, une très, très belle énergie de tous les acteurs mobilisés autour de cette problématique. On a ancré dans le département depuis de nombreuses années l'usage d'un ENT départemental, qui est très, très ancré. Et finalement, euh, cette base solide qui avait été construite a été encore renforcée par euh, cette crise. On a un ENT qui est complet, avec beaucoup de briques pédagogiques dont, qui étaient souvent méconnues d'ailleurs des, des enseignants pour, euh, pour une bonne partie et du coup on a pu capitaliser sur tous les services qui étaient disponibles et puis il y a eu aussi euh, des ressources euh, financées par le département euh, antérieures, euh, enfin le financement était antérieur à, à cette crise notamment un service de soutien scolaire pour les familles qui a été euh, surutilisé évidemment pendant cette période mais d'autres services également, ce qui fait que le panel de ressources était là, les services étaient là, après une fiabilisation, quand même, après la première semaine. Hein, ne, je n'enjolive pas non plus euh, la situation. Nous avons souffert la première semaine, collectivement, je pense. Mais après cela, le, le, le NT, accès, les accès ont été euh, fiabilisés. Les familles en, nous ont été reconnaissantes, et on en a échangé assez récemment avec euh, les fédérations de parents d'élèves, de n'avoir pas euh, dû... Euh, établir des créneaux horaires d'accès pour certains profils ou bien... Enfin, on a vraiment travaillé, œuvré sur les infrastructures pour que tout le monde puisse accéder à tout moment euh, quand il en avait besoin. Donc ça, c'est une belle réussite. Ensuite, je peux vous donner peut-être quelques chiffres puisque vous avez demandé des choses assez concrètes. Ouais. Alors, je remets mes lunettes, si vous permettez, entre la buée, le masque, les lunettes. C'est assez compliqué. Plus que faire marcher un ENT en période de crise sanitaire. Donc, sur le premier mois de confinement, on a fait un bilan très détaillé qui est, que je pourrais partager. Donc, on a eu, on a eu plus d'un demi-million de SMS envoyés depuis le l'ENT en trois semaines. On a eu 94,9% des élèves qui étaient actifs sur le l'ENT pendant cette période entre le 16 mars et les congés de, de Pâques, sachant qu'en temps normal, on est à 99,4. Donc, on a 5% des élèves on a un petit peu perdu des radars, en tout cas sur l'ENT. Ça représente 4 millions de visites, 30 millions de pages vues pour nos 94 collèges, avec une typologie d'usage complètement euh, revisitée. Bon, c'est pas tous ceux qui ont fait des études sur leurs ENT constatent les mêmes choses, mais peut-être le, le rappeler, c'est quand même intéressant. Donc là où on avait parfois, avec regret, beaucoup de services de vie scolaire utilisés, eh bien la pédagogie, la collaboration, la communication ont vraiment euh, été les services les plus utilisés ce qui laisse quand même, ce qui est une bonne nouvelle. C'était quand même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et puis, en termes de soutien scolaire, le nombre de visiteurs multiplié par 6 en un mois, quatre fois plus de QCM et de fiches de cours consultées, et un taux d'accès à l'ENT depuis un ordinateur qui est passé en un mois de 40% à 60%. Ça fait partie aussi des indicateurs qui sont intéressants à suivre. Donc Cette offre ENT, qui est parfois critiquée parce qu'elle harmonise des services là où les établissements voudraient avoir de l'autonomie dans le choix des outils, finalement, c'est révélé un atout dans cette période, et pour le département des Hauts-de-Seine, pour l'instant, c'est quelque chose, Alors, je pense qu'on fera un deuxième tour de mmh. questions autour du numérique souverain, non, on va peut-être on... en reparler, mais c'est un cap que nous souhaitons maintenir. Bah, si, si, ça plante euh, le décor de, de ce que vous euh, pouvez faire. Alors là, c'est vraiment euh, le verre à moitié plein, enfin, vous, vous le voyez très plein, euh, on sait... Que euh, la réception du côté des, des familles, des enseignants, voilà, c'est contrasté, pas forcément seulement dans les Hauts-de-Seine, hein, partout en France. Oui, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'étudier, on a des, des retours, on a vu aussi une formidable mobilisation, on l'a dit, des, des, des enseignants euh, autour de la continuité pédagogique. Alors, évidemment, ça s'est passé euh, sur les espaces numériques. Évidemment, tout le monde a proposé les EdTech, Microsoft a proposé des choses pendant le confinement, on sait que c'est quelque chose, le reconfinement partiel, ça peut arriver, donc aujourd'hui, on, on est beaucoup plus prévoyant, on espère. Et puis, il y a ces questions, il y a ces questions des données. Je crois qu'il faut qu'on y arrive et pas qu'en fin de, de table ronde. Alors, euh, c'est une question qu'on pose souvent à un opérateur tel que Microsoft, euh, Bernard Ourganlian, Vous, en gros, et c'est vraiment, je pense, la question qui intéresse beaucoup, beaucoup les enseignants et les familles, Comment vous vous positionnez sur cette question des données, sachant qu'il y a un cadre en France, c'est la RGPD euh, Il y a des obligations, euh, il y a une relation, euh, je ne sais pas comment vous la définissez, contractuelle, en tout cas en tant qu'usager, on est censé remplir euh, des conditions, je ne sais pas si tout le monde les lit. Euh, voilà, les, les données, est-ce que... Vous, on vous la pose souvent, cette question des garanties. Alors, est-ce que... Aujourd'hui, Microsoft est prêt à y répondre totalement. Alors, pour planter les décors et répondre à la question de manière très générale, et ensuite je vais zoomer sur le sujet particulier de l'enseignement, on considère que les données à caractère personnel constituent un droit humain. Donc, on ne parle pas d'un détail, on parle de quelque chose dont chaque citoyen de la planète Terre doit pouvoir bénéficier. Donc, pour ce qui concerne le règlement général à la protection des données, qui gouverne le régime de la protection des données pour toute l'Europe, on a d'ailleurs pris la décision de généraliser l'application de ce RGPD, non pas seulement à l'Europe, mais à la planète entière. Donc, en fait, tous les citoyens de tous les pays bénéficient, pour ce qui concerne des services Microsoft, des droits, que leur accorde le RGPD, ce qui veut dire effectivement que dans tous nos contrats on prévoit un certain nombre de clauses contractuelles qui ont été définies explicitement par ce qui s'appelait le groupe de l'article 29 qui était la réunion de l'ensemble des CNIL au niveau européen et qui a défini un certain nombre de clauses contractuelles ces clauses elles s'appellent Type parce qu'on les a recopiés in extenso, sans en changer une virgule, et on a inclus la totalité de ces clauses dans nos contrats. Donc, en fait, par rapport à l'ensemble des demandes qui ont été formulées par la communauté des clines au niveau européen, on a depuis 2014 mis en standard ces clauses dans tous nos contrats. Donc, évidemment, le sujet de la protection des données personnelles, c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui est en évolution permanente. Peut-être qu'on en reviendra, on y reviendra puisqu'il y a effectivement eu une évolution à travers un jugement de la Cour européenne de justice. Mais le fait est que pour nous, c'est un sujet qui est absolument vital parce que derrière les données, il y a la confiance. Et il est très important de comprendre que Microsoft ne fait en aucune façon du business des données de ses clients. D'autres peuvent le faire, mais est pas Est-ce que nous. vous avez peur d'être confondu avec d'autres entreprises On parle de, des GAFAM qui, qui, qui ont des... Ça n'est pas notre modèle d'affaires. On ne fait voilà. absolument pas ce genre de choses. On ne commercialisera jamais les données de nos clients. Les données leur appartiennent. Et il n'est en aucune façon question de faire le moindre argent avec. Donc les choses sont très claires pour nous. Mmh. On fournit des outils. L'ensemble de nos clients utilisent ces outils. Et c'est à travers ces outils qu'il crée de la valeur et éventuellement, pour ce qui nous concerne ici, de la continuité pédagogique. Mais la question n'est pas d'utiliser ces données, ni pour les revendre, ni pour faire de la publicité, ni pour quoi que ce soit. Mais c'est bien de le dire. Est-ce que euh, concernant l'éducation, le, concernant les données des mineurs, des élèves, euh, ça ne vaudrait pas le, le coup, pardonnez la naïveté de ma question, hein, mais de mettre une couche de sécurité supplémentaire, de, de protection euh, Est-ce que ces données sont destinées, par exemple, toutes à durer dans le temps Pour prendre un exemple. Les, les données, euh, quelles que soient les données, c'est vrai que les données des enfants peuvent être considérées comme étant euh, plus sensibles. De même que des données qui pourraient contenir des informations, je ne sais pas, sur euh, des couleurs de peau, ou elles sont considérées comme des données sensibles. Hein. Donc, ces données Alors, en tant que telles, elles sont traitées... là en France, on n'est on pas censé... Euh, leur... Non, on n'est pas euh, censé effectivement on pas, non, mais euh, collecter, mais il peut y avoir un certain nombre de circonstances, notamment pour des raisons médicales où ces données sont collectées. Et quand elles sont collectées, elles sont effectivement traitées de manière très particulière. Donc au sein du RGPD, il est défini ce qu'on appelle un DPIA, en anglais un Data, Data Privacy Impact Assessment, une évaluation d'impact sur l'utilisation de ces données. Et donc d'une manière générale, on considère, puisque dans le cas... De l'utilisation de nos services en cloud, on est sous-traitant de nos clients, qu'on doit se conformer à l'ensemble des instructions qu'ils nous donnent sur la façon de traiter leurs données. Et c'est effectivement ce qu'on fait. Merci. Fabrice Molot, sur euh, cette question, du coup, je, je regarde si le micro passe bien vers vous, euh, de la RGPD et de son application euh, dans euh, la communauté. Euh, éducative et puis aussi euh, la réflexion en cours hein, sur euh, cette gestion euh, des données dans l'éducation nationale bah, alors je, je vous remercie alors c'est pas la question la plus facile pour commencer mais mais euh, de toute façon alors le la question en fait bon comme l'a dit monsieur augon euh, c'est vrai que c'est une législation, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Mmh. Et euh, D'abord pour deux raisons. D'abord parce que le texte en lui-même est extrêmement ambitieux. Et en plus, il faut bien voir que le RGPD, ça n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose, si j'ose dire. C'est la première pierre, très importante, mais c'est le début d'une construction de quelque chose. Donc ça veut dire que dans le RGPD, tout n'est pas extrêmement clair, tout n'est pas encore complètement euh, précis, donc déjà il faut suivre la jurisprudence et les interprétations des différentes CNIL qui bougent tout le temps et en plus il y a eu l'arrêt du, du, euh, du 16 juillet qui a euh, créé des nouvelles conditions euh, de, de de transmission des données hors des frontières européennes et notamment avec les, avec les états unis Donc, en fait, si vous voulez, la réflexion pour l'instant en cours et ce qu'on essaye de faire dans l'Académie, la première chose, ça a été de discuter avec les éditeurs de logiciels. Non pas juste pour échanger des points de vue, mais puisque nous avons euh, un cadre qui bouge tout le temps, le plus simple, c'est d'essayer de mettre les points de vue sur la table, même quand ils sont vraiment opposés, on peut se dire les choses, et, euh, et après, d'essayer de converger, d'arriver à une solution euh, qui soit profitable pour tout le monde, en fait. Et euh, le confinement, quelque part, a accentué enfin, le, la période de... De, qui a eu du confinement, a quelque part augmenté, évidemment, comme tout le monde l'a dit. Je m'excuse, mais avec le masque, c'est vraiment pas facile. Je sais. <rire> voilà. Euh, donc, a quelque part augmenté, si vous voulez, évidemment, la charge de travail de tout le monde. Je redis la même chose. Pendant les 15 premiers jours, ça a été, euh, on va dire, difficile. Et pour la protection des données, quelque part, bah, le thème qui est déjà difficile en soi et qui demande une appropriation et un un travail long d'explication. là, s'est retrouvé bien normalement. Il ne s'agit pas d'ouvrir le bureau des plaintes, mais c'est retrouvé bien normalement, euh, quelque peu mis au second plan, parce que le plus important, c'était d'assurer la continuité pédagogique, et c'est tout à fait normal. Et en plus, quand les outils fournis ont quelques difficultés, ce qui au départ est logique, les enseignants essayent de faire euh, ce qu'ils peuvent, et il se tourne vers d'autres solutions. Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc, en fait, il a fallu ensuite, mais ça, grâce aux partenaires avec la DAN et puis aussi avec les chefs d'établissement, on avait un point, justement, toutes les semaines pour connaître, justement, tous les outils utilisés, enfin, les plus gros, et avoir des remontées. Et ça a permis de monter des actions sur la continuité pédagogique et, en fait, de pouvoir, petit à petit, reprendre le flambeau, si j'ose dire, du thème de la protection des données et de pouvoir, euh, quelque part, euh, apporter l'information et aider les enseignants pour les guider dans le, le choix qu'ils avaient à faire, en fait. Pour être précis, est-ce que ça vous a inquiété que des échanges prof élèves se fassent sur des plateformes de jeux vidéo bah, Bien sûr que c'est inquiétant au départ, parce que, évidemment, que c'est une. Mais, si vous voulez, dans la situation considérée, le plus important, ce n'était pas d'envoyer des messages simplement aux enseignants et de leur dire, ne le faites pas parce que ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire, parce que ça ne respecte pas les principes. C'est qu'il fallait créer avec les outils et la communication pour leur expliquer que, bah, évidemment, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais surtout que, finalement, on leur proposait des outils et un accompagnement. Et c'est sûr qu'il est loin d'être parfait, mais que, euh, justement, c'est le but, comme on a un problème, justement, euh, juridique, le but, je reviens là-dessus, c'est d'arriver, justement, à engager les discussions avec les éditeurs, parce que c'est la seule solution de pouvoir euh, arriver à quelque chose, même si ça prend du temps. Parce que, par exemple, pour le cas des transferts hors Union européenne, les, les CNIL européennes ont décidé d'avoir un point de vue, mais on sait très bien que ça va prendre au moins deux ans. Qu'est-ce que vous appelez les transferts hors Union européenne C'est pour le stockage de certaines bah, données C'est-à-dire, par exemple, bah, comme l'a dit M. Urganlian, c'est quand vous utilisez un sous-traitant qui opère hors des frontières européennes. Et donc, euh, et beaucoup d'éditeurs utilisent des solutions parce que c'est rare, dans le monde d'aujourd'hui, ah, qu'un éditeur construise un logiciel de, de lui-même, de A à Z. C'est pour ça que je vais en arriver à ce point de précision. Ça veut dire que, euh, quelque part, euh, oui, les données sont... C'est un, un univers mondialisé, là. Euh, et elles, sont, elles sont loin. C'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Il y a peut-être une prise aussi de conscience bah, qui, qui, qui augmente. Bien sûr, et c'est pour ça, si vous voulez, que... Le, bon, bien évidemment, au début, ça a été, comme je vous ai dit, difficile et on a été tous un peu submergés par la vague et le DPO que je suis, et avec euh, la petite cellule de protection des données, euh, l'académie bien sûr aussi. Mais euh, après, si vous voulez, euh, on, a, on a quand même pu justement faire ce travail d'explication et, de, et petit à petit euh, faire prendre conscience aux gens que, par exemple, quand ils utilisent, par exemple, une solution... Bah, la solution, oui, mais il faut être en capacité, et ça ils ne peuvent pas le faire eux mêmes, c'est à nous de le faire et c'est à l'encadrement de les aider, mm -hmm. euh, par exemple que, je sais pas, pour leur logiciel qu'ils veulent utiliser en classe, par exemple le support, quand ils ont besoin d'aide, eh bien ça va être fait par un prestataire qui lui est aux États Unis. Mais ça, vous ne le voyez pas, vous, utilisateurs. C'est quelque chose de, compl doute, parfois, de complètement parfois, transparent. Quand vous cliquez sur un bouton, bon, ben vous, ne, vous ne savez pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, euh, c'est donc pour ça, si vous voulez, que c'est euh, ce travail-là qui est très important. Et le confinement et l'arrêt de, de, du, 16, du 16 juillet a rendu ce travail de discussion encore plus important parce que c'est la seule solution pour qu'on arrive à avoir... Euh, un vrai cadre qu'on va construire ensemble, plutôt que d'attendre la position des CNIL européennes, qui euh, prendra beaucoup de temps à arriver sur tous ces sujets de manière claire et précise. Euh, discussion, si je comprends bien, information, et puis euh, prise de de conscience. Après, on sait qu'on a aussi géré des, des urgences. On va revenir hein, sur ces questions de sécurité. Ouais. Il y a, il y a des, euh, des réflexions qui me viennent euh, sur euh, mon fil de communication avec le public de cette table ronde. Euh, Benjamin Viau, on parle de, de souveraineté. Est-ce que, euh, en tant que euh, président de Headtech France, donc euh, euh, les entreprises françaises, hein, est-ce que, est que vous faites un bilan plutôt positif de cette période Parce qu'on s'est dit, on a plus besoin des entreprises made in France pour répondre à ces demandes. Et est-ce qu'aussi, en termes de réponse aux besoins, la, la proximité, ça compte Alors la question est vaste. Oui, Tech France, c'est une association qui regroupe 300 entreprises françaises des tech. Donc les tech, c'est les technologies utiles à l'éducation. On n'est pas plus, plus compliqué que ça. Ça va sur le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et oui, effectivement, la période a été une grande mise en lumière euh, à la fois de notre filière et euh, de quelques entreprises euh, qui se sont révélées particulièrement utiles pour euh, adresser cette période de continuité pédagogique et de confinement. Euh, si, si, si je zoome un petit peu sur l'académie et, et le sujet que je connais mieux, euh, qui est celui de Benelux School, on, on fournit nous le NT pour les écoles primaires, pour le primaire du Val d'Oise. Ça c'est un projet qui s'est fait à l'initiative de Val numérique et c'est quelque chose qui n'est pas neutre. On a un syndicat mixte dont les communes sont adhérentes et qui s'est dit, bah, moi ce service numérique je peux le porter à côté des communes pour faire une vraie plateforme utilisable par tous. Parce que si on regarde d'un peu plus près le, le terrain pour créer ces fameuses conditions de la continuité pédagogique en termes d'équipement et de services numériques, c'est une compétence de la commune. Et euh, la commune, on s'est rendu compte en France que sur les 24 000 communes qui ont des écoles, il y en a 92% qui ont une ou deux écoles. Et en réalité, à côté, toujours dans l'académie, d'une ville comme ici les Moulineaux, très prévenante, très attentive vis-à-vis -vis de ces écoles, qui est aussi dotée de, de moyens considérables, on a les communes en Val-d'Oise, par exemple, du Vexin. Donc quand je suis secrétaire de mairie à Labville, à Val-en-Goujard, à Guirant-Vexin, ben, c'est pas mon job que de déployer du numérique éducatif. Et donc ce projet-là du Val d'Oise est singulier et intéressant dans le sens où on a pris en compte cette réalité-là euh, du terrain, de dire si on veut que tout le monde ait accès, il faut que quelqu'un concentre euh, quelque part. Donc rendrons peut-être euh, à Val d'Oise numérique cette idée-là euh, qui a été fort utile pendant le confinement, même si on ne s'attendait évidemment pas à, à être confiné. Alors on va faire un monde honorable aussi, hein. je fais partie des quelques fournisseurs au même titre que mes confrères, euh, ciblée euh, par les allusions au combien euphémisante et bienveillante de « ça a été compliqué les premiers jours euh, ». On a pris un bouillon magistral, on va dire, tous là, pendant euh, une grosse semaine. C'est-à-dire que la période de sidération qu'on a vécue tous, on va dire, d'un point de vue social, familial, on se l'a ramassé aussi, nous, d'un point de vue euh, technologique. Pour donner euh, quelques chiffres et quelques exemples, s'il y a des technophiles euh, ici, en ce qui nous concerne, on a multiplié par exemple par 14 euh, notre charge aux heures de pointe d'une plateforme ah oui. qui était déjà pas petite, qui accueillait 40 000 classes euh, déjà. Donc fois 14 d'un truc qui est déjà gros, euh, on n'a pas su faire. Et pour revenir sur justement le, le paysage français des tech, on a beaucoup de petites entreprises en France des tech. Chez Benelu, par exemple, on est 5 euh, permanents. Et à 5 il a fallu tenir pour plusieurs millions d'utilisateurs et euh, pas loin de 60 000 classes euh, pendant le confinement. C'était 2,5 millions de requêtes par minute. Ça parlera peut-être à certains euh, ou pas. Donc, ça a été quelque chose de très difficile. On a mis euh, ouais, une grosse semaine à offrir aux gens un service qui était digne. Et c'est là où, euh... Alors, évidemment, euh, on n'était pas prêts. Et aussi, ça interroge sur nos sur nos dépendances, puisqu'on parle de numérique responsable euh, souverain. On est hébergé, nous, par exemple, par Microsoft euh, en France. J'ai des confrères qui sont hébergés par Amazon, d'autres qui sont hébergés par Google. Et finalement, si on s'intéresse un petit peu mieux à ce business-là qui est celui de l'hébergement des solutions, nous on fabrique des solutions. Et le côté français, justement, c'est dire, je crois qu'il y a une façon française de fabriquer ces solutions-là. Ça, c'est vrai, parce que l'école française, elle n'existe qu'en France. À tort ou à raison, mais c'est un fait. L'école française n'existe ouais. qu'en France, et les solutions qu'on fabrique ici sont très adaptées à l'école française. Néanmoins, la dépendance technologique dessous, elle est réelle. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est pas d'héberger. Donc ça, on confie ça à des professionnels. Et donc, quand on parle de numérique souverain, il faut, faut avoir en tête voilà, ce, ce, ce, ce, ce qu'on vise, cette question de la localisation des données. En réalité, il y a la localisation des données, il y a le traitement des données, qu'est-ce qu'on en fait et sur le où elles sont, ce n'est pas tant la distance qui va compter. C'est-à-dire que le parallèle n'est pas du tout valable, par exemple avec des haricots verts qu'on fait venir du Kenya. Euh, on dit que bah, ce n'est pas utile, ça pousse très bien dans le Val-de-Loire, parce que la donnée elle traverse les États-Unis en quelques millisecondes, ça, ça n'utilise pas de camion. C'est plutôt le droit derrière. C'est la donnée où elle, est, où elle est, à quel droit est-elle euh, sujette. Et alors évidemment, il y a eu tout le, tout le bazar avec les États-Unis cet été. Ce qui nous a mis en difficulté comme d'autres, bon, on, a, on, on a réglé ces, ces soucis-là. Donc le message aussi un peu de la filière, c'est qu'on on, s'attache à créer des solutions qu'on qu espère bien faites pour l'école de chez nous. Je dis école au sens large, hein, collège, lycée et compagnie. Euh, mais il y a ces dépendances-là avec des entreprises étrangères, des technologies étrangères, Internet est mondial. A-t-on intérêt à toujours tout réinventer avec cinq ou six ans de retard avec des moyens qui sont complètement incomparables aussi avec ceux de ces entreprises. C'est à dire que si on essaye d'aller leur faire la compète sur des technologies socles, déjà on part avec cinq ans de retard, mais en plus ils vont plus vite que nous alors qu'on essaie de les rattraper. Donc euh, ils ont fait le tour du globe, quoi. on va sortir le, le, leur souffle dans la nuque. Donc ce qu'on s'attache à faire, nous, sont plutôt des solutions, mais pas de l'infrastructure ou des, des choses de, de haute technologie dont on est plutôt pour le coup euh, un client. Et, et peut être un, un, un dernier mot sur la réaction euh, de la filière. Euh, les écoles. Euh, donc, la fermeture a été annoncée le, le jeudi soir. Rémi Chal, qui est le, le directeur général d'Attech France, qui est notre permanent à l'association, avec une poignée d'entrepreneurs, le temps d'un week-end, a monté une plateforme qu'on a fermée depuis, solidarité.techfrance.fr, sur laquelle les entreprises tech venaient proposer gracieusement toutes les solutions que euh, les, les, les usagers, donc les usagers, auraient pu avoir besoin. Il y avait 70 offres pour le lancement le lundi en trois jours et 300 offres au bout d'une dizaine de jours. Donc la filière quand même s'est mobilisée et un grand nombre d'entreprises aussi se sont mises en danger pendant cette période-là quand même de jouer ce jeu-là, de la gratuité, d'affronter des charges colossales. De mettre en jeu leur réputation, mais je crois qu'aussi, si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est un petit peu facile parfois avec le recul de, de tirer des leçons. Tout le monde avait envie de faire son petit truc, quoi, de, de, de sentir qu'on pouvait faire quelque chose. Et je crois qu'il y a cette fibre-là quand même chez les entrepreneurs des tech en France de, de vouloir rendre leurs solutions le plus utiles possible à l'éducation. Je peux essayer de chanter Enrique Macias pour combler, mais. Euh, ça... <rire> Ah, non, ben c'est bon, entre temps. Désolée. Euh, je suis vraiment confuse pour euh, ce, ce problème. J'avais même pas vu que j'avais appuyé dessus. Bref, euh, c'est intéressant de voir les différentes strates, en fait. Hein. C'est pas la technologie, c'est des technologies oui. euh, enchâssées les unes dans les autres avec euh, des solutions qui sont très locales et d'autres qui sont très globales et, et globalement pas de chez nous. <rire> euh, je, je vais euh, aussi euh, amener la question des logiciels libres, Laurent Leprieur, parce qu'elle euh, est intéressante. D'abord, elle, elle émane souvent de la communauté. Euh, enseignante, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas que des logiciels libres, euh, qui moi, c'est voilà, j'ai souvent euh, reçu hein, cette, cette question. Euh, des euh, logiciels aussi euh, qui sont hors euh, euh, d'entreprise à but lucratif, je crois que pour certains enseignants ça compte, et puis euh, qui paraissent euh, plus euh, plastiques, faciles à, à adapter. Euh, moi, je ne suis pas très très forte en technologie, mais euh, je vous je transmets euh, cette question. J'écoute attentivement votre réponse, et puis euh, on va répondre aussi avec Fabrice Molo. Oui. Alors donc, euh, effectivement, l'offre de service qu'on a construit, que j'ai évoqué, hein, qui est disponible sur apps.education.fr, euh, aujourd'hui fait appel euh, majoritairement, enfin même exclusivement à du logiciel libre. Alors, c'est pas euh, euh, encore une fois, c'est des projets qui ont été portés par les académies, qui ont été portés par les, mmh. les DAN et les DSI. Et il se trouve que euh, ces offres là ont été jugées euh, pertinentes, euh, voilà, euh, présentant un bon niveau de service. Euh, par contre, ce n'est pas une doctrine, euh, je dirais, euh, générale de la plateforme telle qu'on veut la porter. Euh, nous, ce qui nous importe, c'est de fournir le bon service au bon niveau, euh, la bonne maintenabilité, euh, en tout cas pour, pour, euh, pour, euh, pour l'ensemble des, des, des, des enseignants. Alors qu'on qu ne se trompe pas dans la posture, euh, ce qu'on a cherché à monter, en tout cas, et, et qui était euh, avant le Covid, hein, encore une fois, c'est une démarche qu'on a lancée, euh, C'est pas une démarche qui vient euh, se superposer ou remplacer la logique euh, que le ministère a, a, a engagée depuis les années 2003-2004 au travers des espaces numériques de travail, des environnements numériques de travail. Euh, C'est bien euh, dans son rôle d'employeur euh, pour permettre à ses agents de collaborer à l'échelle, à l'échelle d'un million deux cent mille agents pour porter les transformations. Euh, voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, les offres de NT sont en général territorialisées. Elle concerne la communauté pédagogique, mais ne couvre en rien la capacité de l'éducation nationale de disposer d'outils à l'échelle nationale permettant à la fois aux chefs d'établissement, aux corps d'inspection, aux enseignants, aux agents du ministère de collaborer à l'échelle. Donc, C'est bien sur ce volet-là que nous agissons, il ne s'agit en aucun cas de venir remplacer, ou je dirais même dubériser, ou même de tenter de en, en quelque, de quelque façon que ce soit, ce qui est fourni par les EdTech, et en l'occurrence par par les fournisseurs de solutions de NT. Donc le logiciel libre, oui, parce que ça fournit, et je vous rappelle que c'est une doctrine de l'État. Hein, on se pose déjà la question par principe du logiciel libre pour couvrir un besoin, et si le besoin satisfait, eh bien on prend, et ensuite, on, on voit si, euh, si ces logiciels ne couvrent pas euh, nos besoins. On n'en fait pas une, une doctrine exclusive, pas du tout. Euh, nous, on a une position plutôt articulée euh, correctement sur ces sujets-là, euh, une, une, une position plutôt d'équilibre. Et je tenais à souligner, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que dans la constitution de cette plateforme d'outils, euh, on y a ajouté depuis euh, une solution à l'échelle qu'on est en train de poser, de, de, de, de salles de réunion massive à base de logiciels libres, euh, on a fait euh, on a fait contribution de code dans ces dans ces plateformes. Euh, L'éducation nationale n'est pas qu'un consommateur de logiciels libres. On a eu l'occasion de verser au moins sur trois logiciels majeurs, que sont PeerTube, BigBlueButton, et puis euh, un troisième, une troisième solution du code et c'est documenté dans le versionning de, de, de ces logiciels. Voilà, donc on, a, on est aussi contributeurs, nous ne sommes pas que consommateurs dans cette, dans cette opération. Bernard hourgan à côté de vous, ça m'inspire une question. Euh, Est-ce que c'est... Enfin, J'imagine que c'est facile de faire appel euh, aux outils développés par Microsoft. Est-ce que c'est difficile de partir En fait Est-ce que euh, vous offrez la possibilité euh, de changer de service Parce que si on parle de, de numérique souverain, est-ce que l'utilisateur, euh, en tant que personne ou en tant que collectivité ou établissement, il est souverain Est-ce qu'il peut repartir euh, facilement Est-ce que c'est prévu Oui, tout à fait. Dans nos contrats, il est prévu... Euh une clause dite de réversibilité qui permet à n'importe quel utilisateur de récupérer, quand il le souhaite, l'ensemble de ses données. C'est important de le dire. Fabrice, mot sur les logiciels libres aussi, qui sont souvent réclamés. Et voilà. Et d'une manière générale sur la souveraineté euh, de l'utilisateur, utilisateur comme je le redis, personne ou euh, collectivité ou établissement. Oui, euh, mais euh, bah, euh, je, je, vous pouvez préciser la question parce que. Bah, en fait, d'abord il y a cette question que les logiciels libres seraient euh, plus vertueux que. Oui, alors, euh... alors, non, mais c'est alors... quelque chose qui est souvent dit. Et je transmets oui, aussi cette question par des enseignants des utilisateurs et pour les raisons que j'ai énoncé un peu avant c'est à dire que ils sont perçus comme des entreprises qui ne cherchent pas le gain ce qui collerait mieux avec la philosophie de l'éducation je résume à grands traits oui, et, sur le, et sur le fait que l'utilisateur peut changer aussi d'opérateur et d'outil quand il le souhaite comme il le souhaite en récupérant ses données oui alors ben, le logiciel libre bon c'est une chose mais n'empêche que que euh, il a beau, il, même s'il est euh, libre de droit, c'est-à-dire dans son utilisation, euh, il doit quand même respecter, euh, surtout s'il gère des données personnelles, parce que on peut tout à fait créer un logiciel libre et euh, avoir une structure qui gère des données personnelles, ça ne l'exonère pas de euh, gérer et de respecter les principes euh, du, de, du RGPD, donc du règlement général de la protection des données sur les données personnelles. Alors, euh, certes, il y a euh, l'idée économique, mais il faut quand même regarder, et de la même manière, il faut quand même regarder la façon dont sont utilisées ou gérées les données euh, personnelles générées par ce, par ce logiciel. Bon, ne serait -ce, bien sûr, il y a le volet données personnelles, mais il y a aussi le volet sécurité, c'est-à-dire que si vous créez un logiciel libre Bon, qui ne valorisent pas les données personnelles, qui ne les réutilisent pas, mais que par derrière, vous avez dans votre solution des problèmes de sécurité, ou qu'il est facile de se connecter parce qu'il y a une erreur de programmation, ou il y a des bugs, et vous avez des gens qui accèdent à des données alors qu'ils n'y ont pas accès, et eh bien là, on retombe, si vous voulez, dans les, mêmes, dans, les mêmes, dans, dans les mêmes problématiques. Bien sûr que ça supprime, si vous voulez, L'argument, on va dire, alors je résume moi aussi à grands traits parce oui. que euh, c'est très simplificateur l'argument commercial, on va dire quelque part, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est libre, on peut foncer et on ne doit pas regarder la manière dont les données personnelles sont gérées à l'intérieur et par le et par le logiciel ou le service qui, euh, le service donc euh, dépendant du libre. En vous écoutant tous, hein, je pense que ça nécessite un grand saut d'éducation en fait, du public, des familles, des enseignants, euh, de comprendre tous les enjeux de ces questions. En fait, on les comprend intellectuellement, mais de, de les comprendre vraiment, c'est-à-dire d'appliquer euh, euh, les normes de sécurité, ce qu'on estimerait bon pour soi théoriquement, en vrai, quand on utilise des outils euh, et dans la vie courante et euh, dans le numérique euh, éducatif. Est-ce que... Euh, je, ben, si vous, vous, vous, vous voulez bien passer le micro à Florence Sylvestre, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les orientations euh, au niveau local changent aussi euh, au regard euh, des offres qu'on a entendu euh, des, des offres euh, euh, qui changent, par exemple, euh, et qui euh, se renouvellent dans les EdTech à la française. Et voilà, si vous voulez réagir aussi sur ce que vous avez entendu. Je vais refaire passer. En ah, oui D'abord, dans, dans c'est ce, un sujet complexe qui met en tension les usages et puis la mise en conformité. Et, et Au nom de la liberté pédagogique, les enseignants euh, oublient parfois euh, de regarder un petit peu ce qui se passe, parce que aussi le RGPD est encore assez récent et tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à, à ce règlement. Et ça, ça nous amène à, à des difficultés du de gestion du quotidien pour euh, mmh. justement... Euh, à la fois accompagner le développement des usages, parce que c'est bien ce que nous souhaitons tous faire, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais quand on le décline dans l'opérationnel au quotidien, eh bien, on a travaillé avec l'Académie de Versailles, donc nous travaillons étroitement avec Monsieur Mollo et, et bien sûr d'autres personnes de l'éducation nationale, pour accompagner la mise en place des logiciels dans les, sur les PC des, des collèges, nous proposons des services, et on a même mis en place un petit process d'analyse des logiciels au regard du RGPD avant de les installer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les enseignants, parce que ça génère des délais, ça génère de la frustration, parce qu'on est dans une société où tout le monde veut aller vite. Et voilà, on gère continuellement cette tension. Sur la partie articulée, je trouve que ça... ça... Évidemment, il y a eu une floraison de, de services qui ont émergé pendant cette, euh, cette période et puis avec beaucoup d'enthousiasme de tout le monde et beaucoup de bonne foi et d'envie. Cependant, ça pose la question de l'articulation et de la complémentarité de ces offres, y compris même entre les ENT qui, étaient pour, qui sont portées euh, par l'éducation nationale et mis en œuvre par les collectivités en partenariat avec les académies. Mais c'est vrai que je pense que c'est peu lisible de la part à la fois des parents et aussi de la part de même de, de, des personnels, et même on finit par s'y perdre un peu. Euh, non, mais je pense qu'il faut même un, les parfois des instants de vérité. Euh, on a un portail famille côté éducation nationale, on a l'ENT d'un côté, les deux ne sont pas articulés. Euh, Peut-être la fédération d'identité sera la réponse, mais ce n'est pas encore le cas partout. Donc on a quand même à mieux penser ça, à mieux s'organiser pour, pour ne pas perdre les, les utilisateurs. Hein. On a la question de la continuité éducative. Doit-elle être portée à quel niveau, par quel échelon Je sais que notre président de département s'est porté volontaire pour que le département soit le bon échelon pour assurer la continuité de la maternelle au bac, de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans l'offre de ressources, de logiciels, mais aussi d'équipements, puisqu'on n'a pas du tout parlé sur cette table ronde, mais dans Numérique responsable, il y a aussi toute la question de comment, collectivement, on s'organise pour donner accès à chaque gamin à, au oui. service parce qu'on en a avec pas mal d'abord et au service de manière raisonnée ensuite voilà. on en a pas mal parlé euh, ce matin on va continuer d'ailleurs mais dans responsable on peut, il faut quand même juste le souligner pour avoir le paysage complet parce que tout ça c'est un écosystème vertueux et il faut qu'on s'organise peut-être encore mieux tous ensemble pour accompagner au mieux ces enjeux euh, du, du côté des, des établissements euh, peut-être euh, qu'est-ce que vous attendez des services numériques euh, dans le futur et sur cette question la responsabilité qui est effectivement extrêmement intéressante euh, des, des usagers, euh, des élèves, par exemple. Alors, sur le futur, sur euh, le, les usages numériques, je pense que c'est un développement. C'est aussi euh, des outils qui doivent servir à la, à la pédagogie. Et, euh, et ce qui est vraiment à développer, c'est, euh, j'ai envie de dire, l'information l'information euh, et de tous les usagers, qu'ils soient enseignants, élèves, parents, sur euh, effectivement où vont leurs données, euh, quelles utilisations euh, il, il en est fait. Euh, C'est le plus important, la formation. Alors, j'ai des questions euh, de spectateurs. Euh, alors on m'en parle de, de, sur deux lignes différentes. C'est les messageries instantanées. Alors On me parle de WhatsApp, euh, qui a été un outil intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est un usage cadré Je ne sais pas euh, qui veut me répondre. Et euh, on me parle d'un autre outil qui s'appelle CHAP. Est-ce euh, qu'il ne peut pas être développé ben on, on vous fait passer le micro. Euh, je ne connais pas CHAP. <rire> Moi, mais vous allez me dire. Alors, euh, donc, euh, bah pour WhatsApp, je vais répondre rapidement parce que, justement, quand on a parlé de la première phase où on a été tous un peu euh, sidérés, et où il est, je répète, normal que les enseignants aient cherché à combler les failles techniques parce que, eux, ce n'était pas leur problème, il fallait assurer les cours. Bien évidemment que WhatsApp et d'autres... Hein, ont été utilisées. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que euh, le plus rapidement possible, dans les semaines qui ont suivi, euh, il y a eu une page de la, sur la continuité pédagogique euh, faite en partenariat avec la DANE, mais aussi avec des chefs d'établissement. On avait un point toutes les semaines justement là-dessus. Et on a fait une fiche justement sur WhatsApp, parce que c'était très utilisé pour expliquer, non pas pour dire... Ne le faites pas, encore une fois, c'est pas... bon. Mais pour expliquer pourquoi il y avait un vrai risque et pourquoi on le déconseillait. Parce que moi, en tant que DPO, je n'interdis pas ni n'autorise pas. Je donne un avis, simplement. Et on informe. Voilà, voilà. Et on informe. Mais il n'y a pas d'interdiction ni d'autorisation. On en appelle à la responsabilité des, des utilisateurs éclairés, donc. Oui, et puis vous avez cité un autre outil, donc Ketchup, alors là c'est un petit peu différent parce que je pense que autant votre question sur WhatsApp renvoyait peut-être un usage avec les élèves et finalement des enseignants qui ont cherché aussi à toucher les élèves vis-à-vis -vis des canaux qu'ils utilisent eux-mêmes. On a cité aussi les usages de Discord, etc. Donc c'était aussi... Euh, évidemment, euh, l'éducation nationale y a répondu, a appelé à la vigilance sur tes outils et même à demander plutôt les outils standardisés euh, à disposition des équipes enseignantes. Euh, mais c'était aussi une façon, euh, quelque part, de toucher les élèves par le biais des canaux qu'ils utilisaient euh, habituellement. Sur CHAP, c'est un autre sujet, c'est pas. Euh, CHAP, c'est une messagerie instantanée qui a été construite par la DINUM, donc la DSI de l'État mais qui ne vise pas à communiquer avec le citoyen ou l'élève. C'est une messagerie instantanée pour les agents de l'État et qui leur permet de collaborer à l'échelle en interministériel, etc. Et donc, évidemment, nous-mêmes, nous étions utilisateurs avant le Covid de cette messagerie instantanée. Et on s'en est beaucoup servi durant le Covid pour nous coordonner, soit sur des projets, soit pour faire la gestion de crise. Et tous les services de l'État l'ont massivement adopté. Euh, il existe même une version euh, sécurisée qui équipe tous les, tous les conseillers ministériels et les ministres. Voilà. Bon, au moins, euh, je, sais pourquoi, pour je sais déterminé. pourquoi je ne connais pas et, et, et je sais que c'est sécurisé. C'était euh, ouais, l'idée de, de, de maîtriser une messagerie euh, au sens étatique euh, en rapport à l'utilisation d'outils comme Signal, Telegram, etc. sur lesquels il n'y a aucune maîtrise. Donc, c'est vraiment cette volonté-là qui a été emportée par la DINUM et l'outil, franchement, marche très bien et sur tous les, tous les devices, notamment tous les tous les types de smartphones. Alors, me remonte du public deux questions que je vais peut-être que je vais lier tout de suite. D'abord, il y a un problème de communication sur les outils de communication. Ils ne sont pas tous forcément connus. Je parle des outils de l'éducation nationale, par exemple, pour on peut communiquer sur les ENT, on peut s'envoyer euh, des messages, mais parfois euh, on s'envoie quand même des mails. Enfin, ça met euh, les enseignants dans des positions compliquées parce qu'ils communiquent euh, par quatre canaux, par exemple avec les, les élèves d'une même classe ou, ou leurs parents. Euh, et puis, euh, comment même rendre lisible et, et faire connaître les offres euh, de l'éducation euh, nationale ou via l'éducation nationale, tout ce qui est développé et euh, mis en place de manière structurée. Euh, finalement, dès qu'il y a plusieurs choses, ça fait beaucoup d'informations euh, pour euh, les utilisateurs. Qui veut répondre bah, oui, oui, on vous passe le micro, mais... Euh... Et puis... Euh... Et puis peut-être, voilà. euh, euh, Non ah, parce que, euh, que, enfin, comme, comme je, comme je l'ai dit pour l'exemple de WhatsApp, en tout cas au niveau de l'Académie, vous avez un point d'entrée quand même qui est très important et qui est mis à jour régulièrement, puisque, encore une fois, euh, la protection, le RGPD, enfin moi je parle pour ma partie protection des données, euh, c'est, comme on l'a dit, un processus d'appropriation qui est long, donc ça demande un travail sur la longueur. Donc vous avez les ressources fournies par la DAN et le portail de la DAN de Versailles, qui est quand même un point d'entrée assez important pour vous donner les instruments dont vous avez besoin et aussi pour vous montrer les nouvelles solutions et les choses qui sont développées dans l'académie ou dans le réseau de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas que l'académie de Versailles qui développe des solutions logicielles, il y a d'autres académies et on met beaucoup de choses en commun. Donc euh, voilà, et puis je vais passer la parole à monsieur Lepri. Mais, ouais, mais pourquoi il n'y aurait pas enfin, des, des, des outils qui seraient toujours un peu les mêmes enfin, je, ça, ça contredit un ben, peu ce qu'on a dit, mais ça rendrait aussi le paysage plus lisible. Alors, enfin, Pour compléter ce que, ce que dit M. Mollo, effectivement, le, le point d'entrée pour nous reste quand même euh, un niveau territorial au niveau des académies et de leur animation, qui concilie évidemment les offres territorialisées portées par les ENT avec euh, l'ensemble des collectivités, les propres actions de l'académie. Euh, il y a des services comme euh, des services type Moodle qui ont été développés ici euh, dans les hybridations avec les élèves qui sont formidables, d'ailleurs, qui sont montrant en exemple aux autres académies. À l'inverse, je peux vous citer d'autres académies qui ont réalisé des outils en ligne, par exemple, pour coder en Python. Euh, le, le, le rectorat de Paris a fait une offre de ce type. là Il y, y, y a une valorisation, un partage de ces de ces services. Au niveau de la communauté des délégués académiques au numérique. Donc, chaque euh, académie porte euh, cette ambition. Et nous, la DNE, on a quand même un, un champ de. On, on les, on essaye de les entraîner sur des champs de mutualisation. Euh, et quand il y a un champ possible, et c'était le sens de notre démarche Service numérique partagé, hein, que je n'ai pas cité explicitement lors de ma première intervention, notre démarche visait justement par ces appels à projets à donner euh, la capacité à une académie qui le souhaite de porter nationalement un de ces services euh, à valeur ajoutée au profit de l'ensemble des, des, des académies. Donc, on, est, on essaye de coordonner quand même les actions et de faire porter l'effort au juste, au juste besoin. Et de partager les savoirs. C'est intéressant. Vous je, je vouliez réagir voilà, donc on vous prend le micro, c'est intéressant, on vous passe le micro, c'est intéressant, parce que finalement, le partage de compétences, c'est toujours une question dans l'éducation, c'est comment tout euh, ce savoir qui, est, qui émerge dans plein d'endroits peut arriver à se partager, finalement, on n'a pas, toujours pas complètement trouvé, même si beaucoup d'initiatives existent. Euh, c'est sans oui. doute une des raisons pour lesquelles on, a, on, a, on reste persuadé que l'ENT est quand même le point d'entrée le plus simple. Mmh. Le plus sécurisé, on n'a pas prononcé le mot de cadre de confiance, mais c'est quand même un, un environnement sécurisé avec un accès à un seul endroit pour tout le monde, pour un ensemble de services. Et on a beaucoup travaillé à outiller les chefs d'établissement. On leur a fourni... Alors J'ai la chance d'avoir une équipe de 5 personnes qui s'occupent des 100 collèges. Et en complémentarité avec les actions de la DAD, de, de l'inspection académique, avec laquelle on a fait un point quotidien tous les matins à 8h pendant toutes ces semaines pour essayer de parer à tous les besoins. On a fait des, on a réalisé des vidéos, des tutoriels, des supports. Je pense que l'accompagnement et la formation, vous l'évoquez, hein, c'est le point majeur dans cette jungle où euh, il est bien difficile de se, re, de se repérer, notamment pour les parents d'élèves, mais même pour les enseignants. Nous, les, les porteurs de projets déjà bien initiés, on a encore parfois un peu de mal, mais euh, c'est vrai qu'il y a un, un énorme besoin d'accompagnement. Et pour, et pour les parents hein, aussi. Hein. Non, ça ça pose la question pensé... de qui forme les parents, parce que finalement, personne n'est en charge. Vous parliez de compétences, il y a ouais. des compétences, il n'y a pas de doute, on sait très bien qui s'en occupe. Pour les parents, c'est plus compliqué et il y a beaucoup à faire. Et est-ce que ça peut se penser aussi, alors on va repasser le micro, je suis désolée, je garde le mien. Euh, c'est une forme de, de relais, c'est vrai qu'en temps de Covid... Voilà, <rire> c'est un peu étrange, euh, mais ça fonctionne et c'est le principal. Oui, est-ce que finalement, c'est pas euh, votre mission à vous et à tous les établissements d'être cette courroie de, de transmission, de faire cette pédagogie Parce que c'est pas apprendre un savoir, mais c'est un savoir-faire en gros, bien se repérer là où on doit aller et se rendre au bon endroit. Effectivement, on participe aussi à cette formation et à cette information. Vous avez un pardon. Euh, mais pour revenir aussi sur le début de votre question sur l'harmonisation de la communication, parce qu'il était un peu sujet, ce, dans ce sujet-là, c'est vrai que euh, ça a fait aussi partie des réflexions au fur et à mesure du confinement. Les canaux de communication entre « je dépose dans un casier »,« je mets sur un cahier de texte »,« j'envoie un mail aux élèves ». Et d'arriver au sein d'un même établissement à harmoniser cette pratique au niveau des enseignants pour que les élèves n'aillent pas chercher à plusieurs endroits différents. C'était important aussi de, de travailler sur cette partie-là. Et pour les parents, bien sûr, de simplifier la recherche dans le NT en disant voilà, c'est toujours à cet endroit-là que je vais pouvoir trouver l'information. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose Benjamin un, un propos hyper contreproductif en plus parce que euh, je suis fournisseur de NT mais je pense que enfin vraiment sortir aussi peut-être du tout NT. Euh, Le NT c'est ah. pas l'alpha et l'oméga, c'est euh, on est sept euh, entreprises en France à fournir des ENT. Sur les 300 entreprises des EdTech. il y a un côté un peu château fort aux ENT et un peu méprisant aussi parfois vis-à-vis -vis des solutions alentours. De dire, bon, bah, si c'est pas dans l'ENT, c'est que c'est pas fréquentable, on sait pas bien et tout ça. Et en réalité, c'est un peu un tuil l'innovation, l'ENT, parce que on a des cahiers des charges. Faut voir ce que c'est, hein, le schéma directeur des espaces numériques de travail. C'est 500 pages, c'est un truc comme ça. C'est pas super digeste, c'est technique, c'est réglementaire. Et dedans, vous avez toute une somme de fonctions à accomplir. Et en fait, on attend d'un ENT qui fournisse une trentaine de services différents. Et autour de ça, vous avez des gens qui sont des purs players de un des services et qui le font vachement mieux que celui de l'ENT. Et, euh, et, et, et parfois, il par y exemple. a une forme de désamour aussi. Par, par exemple, euh, prenez, euh, ouais, ça va être des Américains, donc ça ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça va pas le faire. On va essayer de prendre un truc euh, consensuel. <rire> Un générateur d'activités pédagogiques, c'est-à-dire à la main d'un élève de collège, euh, je peux, en faisant du glisser, déposer, me filmer, m'enregistrer, construire un document, style exposé avec mes copains et tout ça. Il y a des gens qui ne font que ça. Et donc le cas d'usage, il est merveilleux, c'est chiadé comme on dit. L'équivalent dans l'ENT qui a été développé juste pour oublier un cas des charges, il est pourri. Et donc il faut aussi accueillir le niveau de sécurité qu'offre un ENT et d'authentification des gens et absolument réussir à ouvrir la herse là, du château fort avec les innovations puisse rentrer en gardant évidemment le respect des données à caractère personnel et tout ça mais c'est voilà le je faut pas que l'ENT soit la réponse à tout parce qu'il va y avoir un désamour aussi des gens vis à vis de l'ENT alors qu'ils considèrent qu'à côté ils ont des solutions qui mériteraient d'être utilisées. Fabrice Molo vous répond, puisque vous levez la main pour conclure aussi, puisqu'on est, est obligé. C'est pas une réponse, c'est juste pour apporter quelque chose, bien sûr. Quand on, bon, quand je, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Vio, mais d'où la nécessité, du coup, ce que je disais dans mon propos introductif, de travailler avec les éditeurs pour aboutir vraiment à un cadre commun et à quelque chose de commun en termes de protection des données parce que si on multiplie les cadres, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des principes et des engagements, surtout. Et C'est comme ça qu'on arrivera à créer à la confiance et à fournir aux enseignants un cadre dans lequel ils arriveront facilement à se repérer et non pas à avoir à utiliser tout, à analyser chaque solution pour savoir si c'est conforme, parce que ce n'est pas leur, leur métier et ils n'ont pas le temps de le faire. Voilà, des des temps aussi pour pour faire ses choix de manière éclairée, mais voilà, on ne va pas passer non plus trop, enfin, des heures à choisir pour des enseignants qui ont déjà beaucoup travaillé, c'est compliqué. C'est la fin de ce temps d'inspiration. La réflexion continue dans les ateliers parce qu'on. On doit laisser euh, ces ateliers qui commencent au quart euh, commencer. Euh, je pense qu'on a voilà, il y a pas mal d'éléments là qui ont été posés. En particulier euh, bah, cette euh, tension entre la liberté et euh, la sécurité, un beau sujet de philo. Euh, et je pense que pour le numérique, euh, c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup.